Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom, c'est lui qui est au-dessus de tout, la parole des dieux. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus, le chef de l'Église, le saint, les juges, le roi de rois le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le prince de paix. Yeshua, le créateur, le Dieu qui sauve. La parole de Dieu qui a été au commencement, Emmanuel Dieu parmi nous, le père éternel l'espoir. Je suis, je suis.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 C'est toi Je vois que toi et ma mère et ma mère le seigneur tu es le roi de voir tu es le roi de la vie Toute ma confiance, si ce n'est qu'en toi, Elohim, elle haït le Dieu vivant, Yeshua le Dieu qui sauve.